Bonjour, je suis Céline Lanfranco du Relais Culture Europe. Nous assurons en France la mission du bureau du programme Europe Créative. Nous sommes là pour vous accompagner sur les opportunités autour du programme, et notamment ici sur les appels. L'objet de cette vidéo est de décrypter les enjeux de l'appel Média European Co-Development et de vous donner les premières clés afin de vous positionner sur cet appel. Tout d'abord, voyons quels sont les objectifs de l'appel. Média soutient le co-développement de projets, préalablement à leur entrée en production. Cet appel encourage la collaboration dans la création et la production d'œuvres audiovisuelles européennes de haute qualité avec une logique partenariale et un point d'attention sur les différents partenariats géographiques et linguistiques. Cet appel vise à augmenter la capacité des productrices et des producteurs à développer des projets à haut potentiel de circulation, un maximum de diffusion en Europe et à l'international. Il vise également à accompagner l'innovation, que ce soit créative, financière ou en termes de distribution, avec une attention sur la qualité des stratégies de financement. Enfin, en lien avec les grandes priorités politiques de la Commission européenne, on cherchera à savoir si votre projet participe à la transition numérique et écologique de nos sociétés, très concrètement dans le management de vos activités, et l'impératif également de poser un secteur plus inclusif, divers, représentatif de nos sociétés européennes, avec des questions autour de la parité, l'inclusion, le public empêché, l'accessibilité aux œuvres, etc. Maintenant, voyons quels types de projets ont été soutenus sur cet appel, afin de vous positionner par rapport à des types de soutien déjà existants. C'est un nouvel appel sur la programmation 2021-2027, qui a un budget annuel d'environ 6 millions d'euros. Les résultats de l'année 2021 montrent 118 dépôts pour 64 projets sé sélectionnés. Il y a eu 19 dépôts français, dont 10 sélectionnés. En coordinateur, avec un taux de sélection d'environ 53 de projets français. Donc, le montant d'un projet initié par une société de production française est d'environ 83 000 euros. Quelques exemples de projets soutenus, avec des initiatives françaises, comme le documentaire « La Marseillaise des ivrognes », porté par les films de l'œil sauvage en coproduction avec l'Espagne et l'Italie, une série télé portée par Good Fortune en coproduction avec Fédération en France et un partenaire belge, Aurora Film a présenté un long métrage de fiction en coproduction avec le Portugal, tourné en Mongolie avec une réalisatrice mongole. Il y a également des projets d'initiatives européennes dont la France est co-bénéficiaire, comme Gaijin qui a déposé un projet avec la Serbie, Kazak qui a présenté un projet en coproduction avec l'Allemagne, ou les films d'Antoine en coproduction avec Chypre. Quel type de projet soutient le co-développement des projets d'animation audiovisuelle, que ce soit un unitaire ou une série de plus de 24 minutes, en documentaire, unitaire ou série plus de 50 minutes, en fiction, unitaire ou série plus de 90 minutes, des projets de long métrage de cinéma de plus de 60 minutes et des projets d'œuvres non linéaires qui n'ont pas de durée minimum. Il est impératif de détenir la majorité des droits au moment du dépôt et tout du long de l'action soutenue par Média. Ce projet de co-développement doit être porté au minima par deux sociétés de production issues de deux pays médias différents. Maintenant, voyons si votre projet est éligible. L'ensemble de ces points doivent être respectés au moment du dépôt et pendant toute la durée de l'action du soutien média. Vous devez donc présenter une œuvre éligible qui sera portée au minima par deux sociétés de production européennes et indépendantes issues de deux pays médias différents. C'est un appel multibénéficiaire. La candidature sera portée par une société de production coordinatrice avec son ou ses coproducteurs éligibles, qui seront partenaires déclarés co-bénéficiaires de cette action. Vous devrez signer une convention de co-développement qui détaillera les rôles et les responsabilités de chacun des partenaires. La société de production coordinatrice doit pouvoir démontrer une expérience antérieure, c'est-à-dire avoir produit une œuvre qui a été commercialisée dans trois pays étrangers dont le copyright est supérieur à 6 ans. Par exemple, pour un dépôt en 2023, le copyright devra être ultérieur à 2016. La société qui dépose n'est pas nécessairement la production majoritaire. Le développement de votre projet doit courir pour au minimum 10 mois, à partir de la date de dépôt de l'appel jusqu'au premier jour de production. Par exemple, pour un dépôt fin avril 2023, vous ne pourrez pas entrer en production ou en animation avant fin février 2024. Une société ne pourra présenter qu'une seule candidature à l'un des trois appels médias en développement par an, le slate, le co-développement ou l'appel dédié aux jeux vidéo et aux œuvres immersives. Si vous présentiez un slate, vous pourriez être partenaire, donc co-bénéficiaire de l'action, sur une candidature en co-développement. Maintenant, regardons quels sont les pays éligibles à cet appel. Il y a les 27 États membres de l'Union européenne, également l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie. Autre point, favoriser les liens avec les pays dits à faible capacité de production. Média a catégorisé ces pays en deux groupes. Le groupe A, qui réunit la République tchèque, l'Estonie, la Roumanie, la Grèce, la Croatie, le Portugal et la Pologne. Et le groupe B, avec la Bulgarie, le Luxembourg, la Slovénie, la Lituanie, la Slovaquie, la Hongrie, la Lettonie, Chypre, Malte, ainsi que des pays tiers, que nous avons vus juste au-dessus. Maintenant, regardons sur quels critères d'évaluation vous allez être évalués. Chaque candidature européenne est notée sur 100 points selon quatre critères d'attribution. La pertinence du projet au regard de sa plus-value européenne, la question de la qualité des contenus et des activités, puis le management et enfin la dissémination du projet. Si on regarde ces quatre grands critères appliqués à cet appel, vous verrez les précisions qui vous permettront de vous positionner sur ce projet. La première partie du dossier, la pertinence, concerne l'approche de co-développement. Vous devrez ainsi présenter la stratégie de chacune des sociétés qui va bénéficier de cette aide, ainsi que votre approche de coproduction. Ici, vous allez présenter la valeur ajoutée de l'approche du co-développement, notamment en ce qui concerne la nature du projet et la complémentarité des parcours et des expériences de chacun des partenaires. Vous devrez présenter le niveau de collaboration entre les différentes sociétés de production, en termes de développement commun, sur les aspects créatifs et sur la narration. D'autre part, sera évaluée la dimension européenne de la collaboration, à savoir si vous avez des partenariats avec des acteurs de différents pays, y compris de pays ayant des capacités de production différentes. Enfin, on cherchera à savoir si votre projet est en adéquation avec les stratégies présentées pour assurer une industrie plus durable et respectueuse de l'environnement et en adéquation, avec des stratégies visant à assurer l'équilibre, l'inclusion, la diversité et la représentativité des genres, que ce soit au niveau du projet, du contenu ou dans la façon de gérer votre activité, devant et derrière la caméra. Dans la deuxième partie, sur la qualité des contenus et des activités, vous devrez mettre en avant les qualités artistiques du projet, quelles sont les forces et les spécificités de l'idée, du sujet ou de l'orientation du projet, le potentiel dramatique du projet, la qualité de l'écriture, des choix narratifs, du développement des personnages, de l'univers et de l'histoire Quel est le potentiel créatif et la qualité de l'approche visuelle du travail artistique Est-ce que votre projet a un potentiel d'audience en Europe et à l'international Un attrait transnational du concept et du sujet, que ce soit au niveau de l'équipe artistique, de la distribution prévue ou de l'ambition internationale en ce qui va concerner la distribution, la stratégie de collaboration avec des partenaires non nationaux Concernant la gestion du projet, le management, qui vaut 25 points, on cherche à savoir qui compose vos équipes et qui finance, avec un point d'attention au financement non national. Donc D'abord, vous allez expliquer comment vous répartissez les rôles et les responsabilités entre les différents partenaires, puis comment est fait votre budget de développement et comment vous allez financer votre projet au moment de la production. Donc Ici, vous devrez pouvoir démontrer que vous avez des sources de financement diversifiées pour ce projet. Et enfin, la partie qui concerne la dissémination, la diffusion de l'œuvre, vos 15 points. Vous devrez vous concentrer sur ce qui est mis en place par les sociétés de production candidates afin d'atteindre le public très en amont, en présentant une stratégie marketing et des stratégies de distribution européenne et à l'international. Maintenant, voyons comment déposer votre candidature. Tout se passe en ligne via un portail de la Commission européenne qui s'appelle « Funding and Tenders » soit vous êtes déjà inscrit, soit vous allez devoir enregistrer votre société de production. Ensuite, vous devrez remplir un certain nombre d'informations en ligne, comme la partie A qui concerne les informations administratives ou la partie C sur des informations complémentaires, ainsi que la Media Database, qui est une fiche informative sur l'œuvre que vous présentez, ainsi que sur l'expérience antérieure qui vous est demandée comme critère d'éligibilité. Enfin, la partie B, comprend des annexes à charger en ligne, un budget, les informations sur le projet, c'est-à-dire sur l'œuvre antérieure qui est un critère d'éligibilité et le projet que vous présentez dans le co-développement. Vous allez présenter également un dossier artistique, la preuve de la propriété des droits et droits d'adaptation, le cas échéant, sur le projet que vous allez présenter, un accord de co-développement entre vous et votre ou vos partenaires et tous les documents financiers qui peuvent justifier de la coproduction, la distribution et du financement. Et enfin, une déclaration sur les critères européens de votre société. Et enfin, et surtout, l'application form, qui est le cœur de votre candidature, qui comprend l'ensemble des questions qui permettent d'évaluer votre projet au vu des critères d'attribution que nous venons juste de voir. Vous êtes donc noté sur 100 points. Le montant de la subvention média pour cet appel sera de 60 000 euros maximum par coproducteur, sauf en cas de série dont le budget de production est estimé à plus de 20 millions d'euros, ce sera 100 000 euros par coproducteur dans la limite de 70% des coûts éligibles du développement au moment du dépôt média. L'action de développement peut durer maximum 30 mois, soit elle démarre à la signature du contrat, ou au plus tôt, à la date de dépôt de la candidature, si les activités le justifient. L'appel co développement est publié une fois par an, avec une publication en automne pour un dépôt en avril et des résultats en octobre. Pour préparer ensemble votre candidature, l'équipe du Relais Culture Europe est disponible pour vous accompagner. Vous trouverez des ressources et des informations sur notre site internet, ainsi que dans nos newsletters, la e -média et la e culture Nous proposons également des ressources particulières pour le dépôt des candidatures, que ce soit à travers des webinaires d'information collective, des ateliers, des sessions de décryptage pour la préparation au dépôt des candidatures pour chacun des appels médias. Et évidemment, un accompagnement individuel afin de positionner votre projet sur la candidature. Nous pouvons également échanger et relire vos projets. Sur le site, vous trouverez aussi une bibliothèque de projets et de témoignages d'acteurs. Nous proposons également des activités de networking avec les autres bureaux Europe Créative en Europe, ainsi qu'en synergie avec les autres programmes européens. Si vous avez des questions sur cet appel, n'hésitez pas à me contacter.